Salut tout le monde, c'est Accepteur. J'espère que vous allez tous, tous, tous très bien. Et bien moi, écoutez, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de la Envy Clan Mag Gaming pour vous faire une petite présentation de qui nous sommes, de ce que nous faisons et où, surtout. Donc, tout d'abord, justement, nous sommes la Envy Clan, anciennement appelée le Drex Clan. Nous sommes une team qui a été créée en décembre 2013 euh, lorsque Max, Drexalive, le leader de la Envy, euh, a décidé de, de, de créer un, un nouveau clan et m'a proposé d'être dedans. Et je suis en sorte le co-leader, même si je pense qu'il n'y a pas vraiment, vraiment de grade dans cette team. Et euh, ben, Actuellement, nous sommes 10. 10 joueurs suisses, français et anglophones euh, qui, euh, qui sont des, surtout des, des joueurs snipers. Euh, c'est vraiment le, leur, principal, leur principal atout, c'est qu'ils savent très bien jouer au aux donc euh, Je vais juste dire aussi, c'était marrant parce qu'il y avait quelqu'un un jour sur une partie qui m'avait demandé euh, est-ce que la N.V. est la mythe qui est pour moi une des meilleures teams sur, euh, actuellement sur Mac. Euh, Est-ce qu est que vous êtes en concurrence euh, Et moi, à vrai dire, ça m'a fait rire, parce que vraiment, je, je, et je lui ai dit très clairement, je ne pense pas qu'il y, y a de concurrence. Euh, Peut-être qu'on en a un petit peu, ce qui est tout à fait normal, mais je pense aussi c'est qu'on est des gens qui recherchent un peu du fun et pas à, pas à, se, à se critiquer, à s'envoyer des, des insultes. Et euh, vraiment, euh, c'est avec un grand plaisir que s'ils veulent collaborer avec nous, eh ben, on, on, on sera prêt, honnêtement. Et donc, euh, donc voilà. Donc, euh, j'ai oublié de vous dire, nous sommes sur la map Nuketown euh, avec un petit gameplay de Alive au, au passe 12 silencieux, qui, est, qui se révèle dévastatrice dans ce dans ce type de map et de ce type de, de mode de jeu j'espère qu'il vous plaira, et il a réalisé un, un bon score avec, euh, avec un bon gameplay. Donc voilà, alors comme vous avez pu le voir, nous avons créé la nouvelle chaîne YouTube de la Envy il n'y a pas très longtemps, euh, nous avons sorti aussi le premier montage de Envy Sparks Unstoppable numéro 1, donc euh, qui est euh, consacré quasiment euh, euh, au trickshot avec quelques feeds et c'est vraiment un super joueur, même tous les mondes sont des super joueurs, malgré qu'il y en a qui ne peuvent pas record, dont moi, parce que mon Mac, c'est un Mac 2009, donc je ne peux absolument pas record, car ça lag, et c'est tout à fait injouable, mais vraiment, j'ai de la chance, on a de la chance, et je remercie encore Sparks pour avoir donné ces clips, et l'edit a été fait par moi, donc euh, si, vous, si vous êtes intéressé, j'ai fait euh, un petit peu avec Adobe After Effects CS6, et j'ai fait le reste avec Final Cut Pro, qui est en fait euh, l'extension euh, Sony Vegas sur Mac. Euh, donc voilà, il m'a pris quelques, quelques, quelques jours, ouais, quelques semaines pour le faire, que ce soit pour récolter les cinématiques, pour faire le motion tracking, pour faire les solides, pour faire l'edit, pour, ouais, pour, pour tout, plein de choses et euh, aujourd'hui on a atteint presque les, les, 100, les 100 vues donc vraiment je vous remercie énormément ça fait vraiment plaisir euh, et vraiment on, on est en train de se développer et euh, voilà. Euh, voilà et autrement il y avait aussi quelque chose d'autre euh, j'ai vu aussi euh, c'est que qu'énormément de monde maintenant je, je, je, et je ne sais vraiment pas pourquoi euh, se demande si on recrute euh, non, les recrutements sont désormais fermés car comme on vous l'a dit, nous sommes nous sommes 10 et nous n'avons pas envie de ressembler à une team que je ne citerai pas, <coughs> la Fly. Et euh, donc euh, voilà, les recrutements sont fermés et euh, je pense que c'est mieux ainsi car on, on reste plus soudé, on, on, on peut mieux, se, on peut comment dire, on peut plus vite se parler, on est on est plus soudé. Voilà, c'est ça le mot. Et euh, donc voilà, les recrutements sont fermés. Euh, donc je vais vous parler peut-être un tout petit peu plus maintenant de la, de la NV. Alors, il faut savoir qu'au début, nous, nous nous sommes fixés euh, le fait qu'on devait recruter seulement des joueurs qui savaient parler le français, en fait. Et on s'est vite, euh, vite rendu compte que c'était un peu difficile. Et euh, eh bien, on a un peu élargi. Et comme euh, je, je, je ne parle pas couramment l'anglais, mais que je, je sais parler l'anglais, euh, on a décidé un peu d'ouvrir euh, vers les tout ce qui est le Royaume-Uni ou même les états unis même si on n'a pas de joueurs qui viennent des états unis et euh, on a euh, avec le plus grand plaisir, la plus grande surprise, euh, pas mal de joueurs suisses dont, dont moi, le leader Drexelive. on a Sparks, on a Shadler, on a, Sh on a Spike, on a, on a tout plein de monde, on a aussi euh, des joueurs français, on a Giggs, de euh, toute façon vous pourrez retrouver le nom de tous ceux qui sont dans la Envy, euh, dans, le, dans la section à propos de la chaîne YouTube, vous trouverez tous les, tous les joueurs répertoriés. Et, euh, et donc voilà, euh, j'espère que vous prenez du plaisir à, à nous suivre, parce que c'est vraiment ça le, le principal, nous on fait vraiment ça pour le plaisir. Aussi pour vous dire qu'il y a plusieurs montages maintenant qui sont en préparation, je suis vraiment, vraiment excité de vous pouvoir les, vous les proposer. Et, euh, et donc, voilà. Euh, donc, justement, euh, un dualtage avec euh, Dark Bull et euh, Sparks, normalement. Si, oui, c'est juste. Avec aussi euh, un petit petit édit d'un de mes clips, un hein, de mes trickshots. Euh, enfin, je vous dis, je vous en dis pas plus, ça va prendre un peu de temps, parce que j'aimerais vraiment, vraiment que ce soit mieux. Euh, pas mieux que, je veux dire plus abouti, un peu plus, un peu plus professionnel, si vous voulez. Donc, je commence un peu à maîtriser tout ce qui est euh, Adobe After Effects. Et je pense que d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines, si j'y arrive, euh, eh bien, ça va vraiment donner quelque chose de super. Aussi, je voulais vous parler, euh, nous avons un sponsor, nous avons un, un network qui, euh, justement, qui nous sponsor. Il s'agit de Necessary Gaming, donc c'est un super network, euh, j'ai pu discuter un petit peu avec eux euh, par mail, et vraiment, euh, ils, ils, sont, ils sont vraiment sympas, euh, en tout cas avec qui j'ai pu parler, ils sont, ils sont vraiment sympas, et, euh, et donc voilà, je pense qu'ils vont de, nous donner plein de, plein de, de petites fonctionnalités euh, qui vont euh, tout simplement nous être très très utiles, et donc voilà, euh, je tiens aussi à vous dire que, euh, à partir d'un certain moment, nos vidéos seront rémunérées. Euh, et et euh, cet argent va servir à plein de choses pour vous. Euh, mais je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça aussi d'ici quelques temps. Euh, donc, donc voilà. Alors, moi, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous parler, de pouvoir présenter cette, cette magnifique team qu'elle a envie. Euh, je remercie aussi d'ailleurs la, la, la mythe. Qui, euh, qui nous soutient euh, et vraiment c'est super agréable de pouvoir collaborer avec eux euh, avec des français euh, donc voilà autrement euh, justement euh, moi je peux pas record tout simplement je peux pas vous proposer de gameplay parce que mon mac est totalement et vraiment bousillé et, euh, et donc voilà alors c'est fini pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu euh, N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, euh, mettre un commentaire si vous avez des remarques ou des questions. Euh, et puis euh, moi, euh, et au nom de toute la team Envy, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée euh, et à bientôt in-game. Ciao